Quand on voit ce qui est arrivé euh, au travers de ce séisme, c'est terrible. En plus, euh, avec des milliers et des milliers d'enfants euh, qui malheureusement ont perdu la vie. Et donc la présence, euh, c'était d'abord une marque de solidarité vis-à-vis -vis de ce qu'a fait euh, notre bâtonnière. Euh, qui, euh, au travers des artistes aussi, euh, qui viennent soutenir euh, ce mouvement. Euh, c'était, euh, je trouve, important qu'on soit tous là pour montrer cette solidarité. Vous savez, parfois on est... Euh, chagrinés par des événements de notre vie quotidienne. Mais quand on voit ce type d'événement, ça permet de tout relativiser. Parce que la vraie vie, eh bien, c'est des enfants qui malheureusement ont perdu la vie en un quart de seconde. Et donc c'est là où on se rend compte que nos soucis par rapport à, à ces gens-là sont des petits soucis.